Madame Bonheur. Je lave le scooter. Oh. Il est couvert de bourre. Oh, euh, veux-tu que je t'aide Oui, Bonheur. Ça ira plus vite. Ouais. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Et hop. Mmh. Et hop. Oh. Mmh. Peux-tu mmh. me donner la brosse à récurer, s'il te plaît Oui. Et la brosse à récurer, euh, c'est mettre mmh. à ça. Mmh. Que penses-tu, petit mmh. chéri? Oui, ça, c'est une grosse éponge. Je l'ai utilisée tantôt. Elle nettoie super bien. Oh. Mais là, j'ai besoin de la brosse pour enlever les taches tenaces. Ah, ça, c'est récuré. Oui. Bon, eh, alors, c'est peut-être... Ah, ça! Ça, c'est une brosse. Mmh. Ça mmh. pique. Mmh. <rire> <rire> les poils sont raides. Ça va sûrement enlever les taches tenaces. Oui. Bon, je vais nettoyer la roue avant. Tu vas voir, elle va briller de propreté. Oh là là! Mmh. <sus> mmh. Mmh. Mmh. Wow! Mmh. <rire> T'es propre, super propre. Grâce à ma super brosse. Oh, et à ton super assistant? Oui. <rire> Est-ce que mon super assistant ouais. peut me donner un chiffon doux maintenant? Ah oui, bien sûr. Hmm. Voilà. Ah, suis... voilà. merci. Un petit coup pour essuyer la scie de siège. Oh, oh, ah. oh, oh, oh. On est prêts. On va faire ah. un tour. Oui. <rire> à bientôt, petit chéri. Brum, brum, brum, brum.